Je suis candidate aux élections législatives dans la deuxième circonscription du Rhône. J'ai annoncé officiellement ma candidature le 2 février dernier depuis un lieu qui s'appelle la Maison-Mère et qui se situe dans le premier arrondissement. C'était important pour moi d'annoncer ma candidature depuis le premier arrondissement car c'est un quartier où je me suis forgée politiquement, où je suis devenue une femme engagée en politique avec pour objectif l'égale dignité, de tous les hommes et de toutes les femmes, et puis également la réduction des inégalités, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient territoriales. Alors la deuxième circonscription du Rhône, c'est bien sûr le premier arrondissement, c'est également le quatrième, la fameuse Croix-Rousse, où je vis, la Croix-Rousse avec son plateau, ses pentes, ses quais. C'est aussi le deuxième arrondissement avec le quartier Aennais et puis des grandes places comme la place de la République, la place Bellecour ou bien la place Carnot avec l'échangeur de la gare Perrache. Et puis, bien sûr, c'est le neuvième arrondissement avec des quartiers qui ont une forte identité sociale, économique. Je pense au quartier de Vèze, je pense à la Duchère. Et puis le neuvième, c'est aussi Saint-Rambert, le plateau et le bas de Saint-Rambert et puis le quartier du Vergoin. Élu député, je serai heureuse et fière de représenter à l'Assemblée nationale les Lyonnaises et les Lyonnais qui habitent dans cette deuxième circonscription, dans leur diversité mais aussi dans leur unité.